Murloc Homes, je l'ai pas encore joué. Tika, Tika c'est cool. Ouais, Murloc c'est sympa, le poire est sympa. Je suis pas sûr que le buddy soit très fort, mais. Quelle est votre stratégie cette fois, Ah. Put, bah, c'est pas des très bonnes cartes. C'est très C'est dommage d'avoir de mauvaises cartes au début parce qu'on on peut perdre le pouvoir. Ou alors on fait ça et on le boost. Genre. Ouais. Comme ça. De toute façon on va sûrement le garder vu que taverne 2 on aura la pièce de lui. Je pense hein. On va faire ça. Je vous souhaite un bon Beaucoup de gens se sont orientés vers Twitch avec le Covid. Ouais c'est ça. Je, je pense que tout à fait. Je pense qu'il y a moins de gens parce que entre guillemets, les gens reprennent leur vie euh, classique de plus en plus. Et... Un de vite Allez, un démon. Ça, ah merde, il y a deux démons. Il a gagné contre un chat. Il a gagné contre un chat. Le chat, il a rien. Lui Il a un démon. Le chat, il a du... c'est marqué rien. C'est client généreux. Je pense que c'est diablotin dégoûtant. Famous. Beaucoup moins de fréquentation quand on regarde les comptes annexes publiés par Amazon. Baisse conséquente du marché du jeu vidéo depuis 2022. Ok. La dernière fois, j'ai regardé à peu près mes, mes audiences et tout. Et je me suis dit, mais ça a vachement baissé. Ne le dites pas aux autres, mais... Moi, je suis un peu panic man. Donc je me suis dit merde euh, tain, mais c'est comment ça se fait Alors que mon contenu est exceptionnel. <rire> enfin bref, en tout cas mon contenu <rire> mon contenu je le trouve de meilleure qualité qu'avant et en plus j'en je, propose plus. Donc je me suis dit. Attendez. De à vous Démon. Bon, on va prendre le doublon. Et on va prendre le ça à... et on va booster lui. Bon, c'est pas mal la tempo. Ah, je plaisante évidemment. Mais, euh... mais non, non, je me suis dit, bon, c'est impor... En vrai, moi, je fais jamais de l'analyse comme ça, euh, genre sur YouTube ou sur Twitch. Je regarde pas mes chiffres. Je fais, j'essaye de mettre en place le contenu le plus sympa et après je me dis ça marche ou ça marche pas et puis voilà. Mais il y a un peu moins de monde sur les streams de manager. Alors YouTube, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon. A priori, c'est pas que les gens veulent plus regarder mon contenu parce que sur YouTube, euh, c'est comme avant. Donc, euh... je vous souhaite un bon combat. Donc, je. Parce que je regarde aussi d'autres euh, chaînes où... et je me dis, il y a quand même une énorme baisse sur les autres chaînes. Pas que les chaînes. Euh, évidemment, les chaînes Earth... Je pense que les chaînes Hearthstone Battleground ont un peu baissé parce que Hearthstone Battleground, ça baisse un petit peu. Euh, Marvel Snap, ça monte aussi. Enfin, vous voyez, il y a ces trucs-là aussi. Euh, des, jeux de des joueurs de cartes, il n'y en a pas des, des milliards. Donc, euh... quand il y a un nouveau jeu de cartes un peu populaire, bah forcément, il y a moins de joueurs d'Orson, un peu plus de Marvel Snap. Le nombre de joueurs reste le même, mais voilà, ils se partagent la part du gâteau, entre guillemets. Donc, pas. attendez. Euh... Ah, c'est pas mal, ça. L'idée c'est cette tempo, donc là, c'est quand même pas, pas mal ce que je fais. Euh, là où, par exemple, quand je faisais du Battlegrounds, bah, t'avais tous les gens qui aimaient Battlegrounds, qui aimaient, on va dire, les jeux de cartes ou les jeux de stratégie, qui regardaient du Battlegrounds. Là, maintenant, vu que je fais du Marvel Snap et du Battlegrounds, par exemple, en stream, bah, il y a des gens qui, finalement, ont arrêté à cause ou grâce à Marvel Snap. Qui sont mis à Marvel Snap et donc qui ont de fait un peu arrêté Battlegrounds. Et donc finalement, là où avant ils me regardaient sur Battlegrounds, alors moi ou un autre, hein, Bah finalement maintenant ils vont me regarder sur Marvel Snap, mais plus sur BG. Même s'ils continuent à me regarder, finalement, ils, ils vont regarder qu'une partie de mon contenu, vous voyez. Okay. Euh. On va, on va cliquer hein, je pense. On va cliquer On va payer Et là il faut gagner Il a deux démons Les chats C'est quoi sa curve Il a up taverne 2 Je pense qu'il a plus souvent LM que chasseur rock cave Vamos Je pense que main verte Est plutôt une bonne carte Comme ça ça bouge ça et ça. Euh, pardon. Alors, que... Ok. Euh, on va faire ça. C'est plus ce que j'allais dire. Euh... Après, t'es aussi sur deux jeux, dont un, Hearthstone BG, en grosse perte de vitesse, qui va lancement s'éteindre. Je suis pas sûr, ça. Enfin, ça, tu sais, ça fait, ça fait combien d'années qu'on le dit Ça fait peut-être 5 ans qu'on dit Hearthstone BG va mourir. Enfin, BG, euh, non. Euh, mais ça fait ça fait longtemps qu'on dit que Hearthstone va mourir. et C'est pas le cas, je pense pas. Je pense qu'évidemment il y a des concurrents. Il y a eu des concurrents à l'époque qui n'ont pas marché. Là, c'est peut-être la première fois en 10 ans qu'il y a un concurrent qui est très solide. Et d'ailleurs son concurrent, c'est le créateur du. Enfin vous voyez c'est rigolo parce que le concurrent d'Hearthstone c'est un jeu qui a été créé par le créateur d'Hearthstone Donc <rire> le gars il a créé Hearthstone. 10 ans après il a dit bon, euh, je vais créer un jeu qui va concurrencer Hearthstone maintenant. Alga ah, c'est un génie on le sait mais enfin Ben Brod. Et euh... je pense pas que en tout cas BG je pense pas que ce soit en perte de vitesse, Hearthstone bah forcément il y a moins de joueurs. Mais Et euh... Et je pense pas que ça va s'éteindre en tout cas. Et Marvel Snap qui a plafonné rapidement fin janvier, une fois l'effet de sortie passée. Non Marvel Snap ça cartonne pour le coup. Non là par contre il y a une, une erreur d'analyse place je pense. Marvel Snap en, en ce moment ça cartonne hein. en termes de joueurs, en termes d'audience de manière générale. Le jeu est très très gros. Hein. Le jeu est, est, est, est, est très très très très gros. Hein. Et il a que 4 mois. Que 5 mois, on va dire. Bon, allez, focus, focus. Euh, Est-ce que lui, il l'a Sur le tour 6. Je pense qu'il là, non Non. Je pense pas. On bah, va Hop. Une de ces recrues. On va prendre ça juste pour la tempo, histoire de pas. C'est une bête ça. C'est bien, ça a boosté les plus importantes, ça et ça. C'est juste pour tenir un tout petit peu. On a quand même fait un up qui est quand même assez risqué. Ah ouais, simple, ça va faire qu'augmenter, je pense, je pense. Alors après je peux me tromper mais. Je me suis quand même souvent trompé avec euh, Mercenaires, Artifact. Parfois j'ai eu raison sur Battlegrounds, mais et je pense que Marvel Snap va cartonner. Oui. Il y a... Déjà tu vois l'engouement qu'il y a sur les tournois, l'engouement engou... qu'il y a dans les streams de manière générale. Non, tout le monde joue à Marvel Snap, pour le coup. Alors que tout le monde ne joue pas à Hearthstone. Les joueurs de cartes jouent à Hearthstone, les joueurs de cartes aiment Hearthstone. Les joueurs d'auto-chess, enfin dauto de... De... battleurs, jouent et aiment Battlegrounds. Mais parfois préfèrent TFT. Par contre, l'avantage de Marvel Snap, c'est que tout le monde joue à Marvel Snap. Alors, focus. Ça déjà. Pas mal, on a le mini-KT. Peut-être un peu tard. J'ai envie de up, je suis à 32. C'est peut-être un peu risqué, je vais lui proposer. C'est peut-être un peu risqué. Je crois que je vais faire un truc du, de ce style un de perdu, une pièce de Comme ça au prochain tour je vais forcément cliquer Je vais tripler ça Je vais aller chercher la taverne 6 et je vais construire dans la 6 Let's go Et lui il a bien carry finalement, il nous permet de tempo Par contre Ben Brown n'est pas un génie Hearthstone meurt tout seul à cause de lui Je pense pas, je pense pas en vrai. Ça fait longtemps qu'il est parti. Hearthstone ne se renouvelle plus parce qu'il manque... En fait, il faudrait casser... D'ailleurs, Savage, il le disait hier. Savage, il disait, mais créer un Hearthstone 2.0. Moi, j'en parle depuis plusieurs années, le Hearthstone 2.0. Et il a fait un tweet intéressant où il dit juste créer un Hearthstone 2.0. Même si c'est la même chose. Même s'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Tu casses le jeu, tu crées un Hearthstone 2.0. Et les gens vont être re-attirés par Hearthstone Même si les gens qui n'y jouent plus Ou les gens qui ne connaissent pas Ils vont se dire Ah il y a une hype qui va se créer Là et maintenant Bah voilà c'est un peu la routine Il y a des extensions Il y a des patches Il y a des extensions Il y a des patches Je pense que la prochaine extension Elle va être incroyable Mais en fait je suis même pas sûr Qu'elle va si, fon si, fon enfin, si bien fonctionner que ça Parce que Bah entre guillemets C'est la routine quoi Et je suis toute Savile je pense qu'il a une super analyse De la situation Et moi je le dis depuis longtemps Faut créer un Hearthstone 2.0 un peu différent, mais il faut pas que ce soit un nouveau jeu. Juste de nouveaux concepts, de nouveaux petits trucs. Et, et ça va relancer l'attrait pour Hearthstone, clairement. Hearthstone, c'est une vraie merveille, donc il y a moyen de faire des choses cool. Bon, focus. On a dit qu'on cliquait déjà. Ensuite ça. faut voir les choses en grand. Oh c'est un beau bébé déjà. les garde. Ok, ok. Proposer des cartes avec des runes, ça me hyper rien qu'en entendant. Ouais, bah faire le système de runes sur toutes les cartes. Je pensais qu'ils allaient le faire sur cette extension. Faire que dans chaque classe, tu as la possibilité de pas tout... es pas oblig... Tu peux pas tout jouer Faut choisir en fonction des Après ça demandait un travail énorme mais bon en même temps S'ils veulent que leur jeu euh, reparte euh, Reparte bien euh, Je pense qu'il faut, faut taffer quoi. Bah voilà En tout cas Autant je peux avoir des craintes sur Hearthstone autant j'en ai pas sur Battlegrounds D'ailleurs on se voit, même si Twitch n'est pas forcément un révélateur, on voit quand même que sur Twitch, Battleground, ça marche quand même bien quoi, enfin, par rapport à H.S. De nouvelles recrues à vous proposer. Copie les d'agonie d'un serviteur allié. Choisis le même Ma quête commence ici Engagez une recrue tant que vous le pouvez Allez hein Un tour de plus en moins hein, comme on dit hein. Allez, bah ça sera G Gangro, hein. pas forcément ce que je voulais jouer, mais là il faut le petit démon. Je vais vous montrer la vraie Un serviteur de Une pièce d'or de Pas sûr pour Théotard De bon, toute façon il y avait que des, des mauvaises cartes Ah c'est dommage on, ré... on, on va chercher des cartes mais ça ne suffit pas Bon, contre lui ça va passer je pense Heureusement qu'on a l'élise. Hein. Est-ce que ça, ça peut être cool Copie, les râles d'agonies d'un serviteur allié. À part sur un Leroy. Euh... Je à dire. Hein. Pas mal, ces deux. On va le garder. Est-ce qu'on va Théotard hein Je ne crois pas. Hein Quoi que. On le garde. Let's go. Serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Oh, travail important. Oh, plus spécial Et c'est le secret que nous avons encore à découvrir. Ok. J'ai un play, j'ai un play, j'ai un play. Euh, prochain tour, je veux juste un coup d'élise et ensuite je la vire pour pouvoir euh, optimiser pas le froid. Je pense que je suis pas si mal. Hein. Je voulais pas le chien gangrené bah, Il me fait perdre 3 lives. C'est trop... dangereux 3 lives à ce moment là. Juste pour euh, un Urzul Ouais. Salut que la greffe des cheveux fonctionne. Bah euh, je sais pas, on pense quoi Après Hearthstone a fait connaître le jeu de cartes au grand public. Est-ce qu'il serait pas le temps de passer sur Hearthstone 2.0 un peu plus complexe Non. La patte de le, le non non un truc aussi simple mais avec des règles un peu nouvelles ou avec deux pouvoirs héroïques ou un truc comme ça Ou avec des pouvoirs héroïques totalement changés avec je sais pas un nouveau truc quoi. Je pense qu'il y a moyen, ils sont très créatifs, on le voit sur Battlegrounds, ils sont extrêmement extrêmement créatifs. Je pense que sur Hearthstone, euh, ils sont pas plus l'équipe de Hearthstone n'est pas plus mauvaise que l'équipe Battlegrounds hein. Alors c'est pas évident là. Parce qu'on sait pas ce qu'il a, Murloc. est a un getter Est-ce qu'il a un aileron Pourquoi il aurait un aileron on board Nice. On va roll, on a dit. On va roll. On lui. Est-ce qu'on partira pas en murloc Je pense pas. Un deuxième Théotard serait top hors mobile Ok C'est vraiment rigolote, elle est vraiment rigolote cette compo euh, Si on peut appeler ça une compo Il y a du scaling dans tous les sens il y a plein de pièces que j'arrive pas à utiliser parce que je voulais vraiment me concentrer sur le tour d'avant pour être sûr de bien choisir ma compo. Je pense que si je jouais pas contre un mort, je serais, je serais allé euh, tambour battant vers euh, dans Théotard. Mais là je voulais quand même me dire est-ce que j'ai pas la possibilité quand même de dériver Murloc J'ai considéré que non. Mais parce que je jouais contre le mort et que j'avais entre guillemets un petit peu de, de, de sûreté quoi. Et clairement contre un autre joueur, j'aurais même pas réfléchi, il fallait continuer sur Théotard. Oh wow. Croyable. Laissez-vous tenter par une tasse de C'est incroyable. que vous voulez faire. Allez-y, engagez une de ces recrues. Je n'ai peur de rien. Ah c'était chaud mais je fais des, des beaux tours là Il est strong aussi hein Pas mal Nice C'est chaud Fort mobile parti trop tôt Non mais c'est trop lent Fort mobile Je pense que Bran est meilleur Bran peut générer des pièces Bran peut générer des pièces euh... Ouais, non, je pense que Bran est meilleur. Je suis pas sûr en vrai, hein, parce que... Mais il y a quand même des, des, des neutres qui... Ouais, je sais pas. Ça me paraissait naturel. Pour mobile, c'était un peu lent, fallait trouver les taunts. Si je trouve les taunts, limite, il vaut mieux Bran. Dommage, il y a eu une hydre ou un boost. Non, mais c'est trop tard. Là, tu... quand tu pars sur une compo, tu peux plus prendre hydre. C'est avant qu'il faut le faire. Et je suis content d'avoir... Euh... Attendez. content d'avoir euh, joué sur lui, parce que c'est vraiment lui qui me fait que j'ai envie de jouer Théotard quoi. On ne virerait pas Bran. Virons le nous Pas mal hein Et je... avec ça j'ai envie de copier hein, Une héroïne dorée Si c'est possible ouais, J'aime trop là J'aime trop ma compo hein. J'aime trop trop trop ma compo ouais, Je suis plus gros que lui hein. Il y a au moins Là Là, je peux perdre peut-être. À ah, quoi que. Ah, quoi que. Hein. Il a quand même plein de cartes qui font rien. Ah, il a beaucoup de cartes qui font rien. Alors là, il tape et nous, on tape derrière. T'as même pas joué le mecha direct pour pas être board lock next turn. Non. Non, parce que je vais l'adorer, héroïne. En fait, je peux même limite garder en main. Hey, les magiciens c'est pas mal non Je pas Non let's go hein Let's go en vrai hein. Par contre les magiciens j'ai J'ai envie de les prendre c'est pas trop Magicien va y fendre, ouais. <rire> pas besoin des deux. On va copier les magiciens. Genre un magicien ça suffit je crois, non Ou alors deux... En vrai je crois pas. Je crois que les magiciens tant pis. Hein. Ah mais ils ont, ils ont pas de race. Enfin... Ouais, vous avez pas de race, c'est des bros. Ah, je fais ça, je crois. Ah, je crois qu'on va faire ça, quand même. Ça me paraît un poil plus sage. C'est vrai, hein. Pour être sage, le chat, c'est vraiment un perso qui est monstrueusement euh, costaud. Oh, il a eu son bloc. Ah non. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est encore mieux En vrai c'est encore mieux Nice Non Ah zut bah, Le chat il est imbattable hein. Un chat c'est soit top 1 soit top 8 Nice Il plus ça, hein. c'est pas possible, il l'a pas on board, hein. c'est trop faible. Hein. Ouais. Ouais, J'aimerais bien trouver une mentide en vrai. Au dernier tour, je vais virer Théotard. Je vais faire Uther sur, sur lui pour éviter de prendre un tunnelier. Je pense que vous avez une chose Et euh, je jouerai une Mounted ou une connerie. On a un sacré bord hein. Franchement, il est énorme. Hein. Le rond là, 120 de puissance. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà monté un rond aussi gros, en vrai. Le Lier c'est quoi C'est le celui qui fait une. C'est la goule, la goule instable. Ils sont pas tués les diables. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. <rire> bah. De la stat hein. mais il donnera tout un serviteur de perdu une pièce d'or de gagné ok c'est vraiment beau ce qu'on a hein. C'est vraiment vraiment vraiment très beau ce qu'on a. à gauche. À droite. Oh sérieux. Oh, on est maudit, je crois. Un life. Un life. C'est dur hein. là on était été maudit parce qu'on est censé le tuer lui hein. Ça vraiment pas de peau hein. c'est vraiment pas de peau on a besoin de puissance encore non maintenant c'est la résilience qui compte donc on va aller chercher une mentide Allié, allié. Ou héroïne au pire. Pour la justice. Je n'ai peur de rien. Il, est failli, il a failli se barrer. Tour 16, ouais, c'est exceptionnel. Tour 17 d'être à 3. Euh bon. Il y a la 7-11 qui est chiant, mais on peut la taper et pas mourir. Bah écoutez, j'aime bien, hein. franchement mon board, il est costaud. Hein. Il est costaud et costaud hein. <rire> le petit gangro qui rajoute des petites conneries à chaque tour. Ouais, c'est pour ça que c'est bien de booster Leroy. Vous voyez, il tape, il meurt pas. Ça, c'est quand même important. Redemption. Oh, Redemption, ça pique. Hein. Ah, Ça, c'est bien. Ça devrait être bon, là, non Après, est-ce qu'on le tue Après, on a passé lui, et là on joue contre le mort, on refait une boucle. <rire> c'est incroyable, hein C'est effroyable, même, je dirais. va bon, aller la mounted, là. Là, on refait la boucle. Donc, là, ils vont se tuer. On va faire le top 2. On fait les pièces. Ah, voilà wow wow wow wow ok, ça, c'est bon. Euh, on veut des taunts sur les mounted. Non. Euh ah. Voilà. Euh, ça ça va virer pour une mantide, ça ça va virer pour une mantide. Non, c'est ça qui va virer pour une mantide, un des deux. On la tripe cette mantide. Papa, une de ces recrues. n'arrivera pas à taunter deux. Et on va tonter les aussi. Ok, ok. Je ne vire pas les deux démons Bah Il faut que j'ai suffisamment de races Pour que les mentees des, des effets quand même Si je vire les deux démons euh, J'ai plus de démons C'est dur Il hein. faut quand même que j'ai plusieurs races Ça c'est une bête, ça c'est Murloc Ça c'est démon. démons Je pense que je vais garder un des deux démons En fait Héroïne elle fait le même taf Donc Héroïne elle peut virer Après c'est vrai que l'Héroïne en soi c'est Ouais je sais pas après, en face, il n'y aura pas que des, des cartes bouclées divin poison. Hein. L'idée, c'est aussi de taper pour pouvoir faire des value contre des tructons. Tu vois, lui, j'ai value contre lui parce que j'avais des grosses créas et l'id le elle a pas fait assez le taf. Donc, non, non. Je pense que c'est Leroy et machin qui partent. partent. Après, lui, il a que des poisons. Hein. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Apprenez le goût de la défaite! Vous êtes sur la liste des invités? Là je suis un PV quoi C'est bon ouais Pas mal hein, cette histoire hein. Oh zut ça Il hein. Ah non, 100, 100 points de vie Pas loin, bon, il a combien il a, 3 man il a 5 mounted de Leroy Doré, bon c'est Tess, hein. Tess c'est dur en late. En fait on a, on s'en sort bien parce que sur le top 3, il y a deux persos qui sont méga forts en late, c'est le chat et Tess. Nous on est censé être troisième, on arrive à accrocher la deuxième place. Après on a failli la tuer hein, donc on aurait pu faire premier. Mais théoriquement on est censé faire trois là, parce que nous on, a... on est bon un peu tout au long de la game mais notre pouvoir est pas forcément fort à la fin quoi. On génère juste deux pièces de plus, mais même si les deux mounted étaient cool, mais c'est moins fort que Tess et le chat finalement il a normalement construit plus. Ouais super hein Magnifique cette game.